Blic Vous avez certainement déjà entendu parler. Aujourd'hui, j'ai acheté et j'ai lu Blic. Pourquoi Eh bien, à force de m'entendre parler, et vu que le concept me plaisait, j'ai décidé de me le procurer. Et aujourd'hui... Nous allons parler de cet étron. Tronc. Il y en a partout. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne connaissent pas, Blick est une BD réalisée par Squeezie, Luciol et Guillaume Natas, un écrivain qui a réalisé des livres d'Escape Game. Blick raconte trois histoires d'horreur, à chaque fois présentées par un ou plusieurs illustrateurs différents. Avec différentes mécaniques... Et parmi ces fameux illustrateurs, j'ai réussi à retrouver la trace de une... qui a réalisé de nombreux albums du Petit Prince. C'est bon signe La couverture est réalisée par Elisa Marodino, une illustratrice qui a réalisé une BD autobiographique qui, ma foi, a l'air assez drôle. Maintenant, penchons-nous sur la BD. Arrête déjà franchement, bah franchement, la BD elle est cool. Les scénarios sont originaux, les dessins sont bien foutus, les histoires sont bien produites. Et la narration pour amener à la chute est vraiment bien travaillée. Personnellement, mon histoire préférée, c'est la troisième, et les trois soleils. Squeezie et la team derrière Blic ont vraiment assuré le projet. Et j'ai hâte de voir le prochain, s'il y en a un. Et je viens d'entendre certains dire Ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est pas flippant, etc. Mais Jamy, est-ce que toi, tu as peur quand on te raconte une histoire C'est dans le principe même du thread d'horreur qu'une histoire horrifique est racontée, sans pour autant être effrayante. Même si personnellement, dans la plupart des cas, j'aimerais vraiment pas me retrouver dedans. C'est aussi un but du thread d'horreur, de se mettre à la place du personnage pour nous faire se dire « bordel, j'aimerais pas y être ». Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'était DCG et je vous dis à plus.